La plupart des gens savent que les réseaux sociaux fonctionnent sur la base d'algorithmes. Mais ils ne savent pas quels facteurs ces algorithmes utilisent pour faire le tri et transmettre la bonne publication au bon moment et à la bonne personne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs à ne jamais commettre sur les réseaux sociaux. Suivez-moi, c'est parti. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Des gens visionnent des stories Instagram dans le train. Ils regardent des vidéos sur YouTube. Ils font des publications sur Facebook et vous allez remarquer, de nombreuses entreprises ont des milliers d'abonnés et pourtant personne ne réagit à leurs publications. Alors que d'autres qui font trois fois moins ont des dizaines de personnes qui commandent leurs publications. Vous allez vous demander pourquoi. La communication sur les réseaux sociaux, c'est un jeu. Pour exceller à un jeu, il faut d'abord comprendre le fonctionnement pour éviter de commettre certaines erreurs. Alors la première erreur, c'est que vous publiez trop souvent. Et oui, je dis bien, trop souvent. La plupart des entreprises imaginent qu'avec des dizaines de milliers de dollars en budget de sponsoring tous les mois et des dizaines de publications à la semaine, le taux d'engagement sera élevé. Mais non, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Du moins, c'est ce qu'explique l'entreprise Buffer qui a multiplié son taux d'engagement par 3 en publiant 5 fois moins. Le plus important, concentrez-vous sur la qualité et pas sur la quantité des publications. La deuxième chose, vous vous concentrez trop sur le nombre de fans. Vous faites la course aux fans Si oui, vous perdez votre temps. En 2022, ça ne sert à rien le nombre de fans. Vaudrait mieux avoir 1000 fans très engagés qu'avoir 10 000 fans qui ne sont pas engagés du tout. Alors je vous garantis, concentrez-vous sur le taux d'engagement plutôt que sur le nombre de fans. En troisième point, vous publiez très souvent du contenu de mauvaise qualité. Et quand j'ai du contenu de mauvaise qualité, je dis du contenu qui n'a pas suscité d'intérêt, que ce soit des likes, des commentaires, des partages. Par contre, du contenu de bonne qualité, c'est un contenu qui est déjà d'un point de vue audiovisuel bien préparé et en plus qui a suscité du taux d'engagement, des achats peut-être pour ceux qui font du e-commerce. Mais en général, vous publiez du contenu de mauvaise qualité. Il fut un temps où les entreprises pouvaient diffuser n'importe quel contenu juste pour nous divertir. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sélectifs. Ils n'ont pas envie de s'embrouiller à regarder une vidéo qui déjà est de mauvaise qualité ou qui copie ce que le voisin a déjà fait. Soyez original, démarquez-vous, assurez-vous de la bonne qualité de l'audio et du visuel avant de faire vos publications. Maintenant en 4. vous publiez les mêmes contenus sur tous vos réseaux sociaux. Vous pourriez le faire, mais c'est une erreur, une grossière erreur. Chaque réseau social est particulier. Le langage, la culture, le type de comportement, la tranche d'âge, les fréquentations, les heures de diffusion. Chaque réseau social a ses algorithmes et son fonctionnement. Le langage parlé sur chaque plateforme est tout à fait différent. Et si vous ne prenez pas ça en compte lorsque vous faites votre communication sur vos réseaux sociaux, vous passez à côté de l'opportunité de faire grandir une communauté. Et en plus, le format de publication est différent d'un réseau social à l'autre. La façon de raconter une histoire, ça aussi c'est différent. Prenez bien ça en compte lorsque vous faites votre communication. Et puis, en cinquième point, vous n'interagissez pas avec votre audience. Aimerez-vous envoyer un message à quelqu'un et qu'il ne vous réponde pas Ou après quelques jours Ou même pas du tout Ça vous donne un sentiment de frustration, n'est-ce pas Et c'est exactement ce que vont ressentir vos abonnés si vous n'interagissez pas avec eux. Répondez aux commentaires appréciez des likes. Sachez que plus votre entreprise est grande et plus vos utilisateurs s'attendent à ce que vous leur répondiez, et vite Si vous êtes un blogueur ou un influenceur, vos fans vous voient comme un modèle. Ne faites surtout pas l'erreur de les ignorer, de les prendre au haut ou de ne pas leur répondre. Après, c'est votre réputation qui est en jeu à chaque publication sur les réseaux sociaux. Soyez humble, essayez de répondre à tout le monde dans la mesure du possible. Enfin, nous faisons tous des erreurs. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs pour éviter de les reproduire. Si vous misez sur les réseaux sociaux pour développer votre activité, prenez le temps de vous investir. Ou alors, confiez votre travail à un professionnel des réseaux sociaux, en l'occurrence moi. Je suis Yves Amara et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, laissez un commentaire.